Salut Enfin, plutôt, wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, vous le savez, nous sommes samedi. Et le samedi, souvent, de la nuit du samedi au dimanche, qu'est-ce qu'il se passe De la castagne De la castagne sponsorisée Du sang Nous passons des nuits blanches à regarder des combattants se la donner à cœur pour se fracasser et remporter la victoire. Et nous, nous sommes chez nous, en train de les voir, en train de saigner, de se blesser. Et nous prenons plaisir à voir ce spectacle absolument magnifique. Comme vous le savez, ce soir, mesdames et messieurs, un grand match de la boxe se joue entre Devin Annie et Vassil Lomachenko. Qui va remporter ce match On a vu leur face-off. Leur rencontre où Devinami perd complètement le contrôle et pousse Vassil Lomachenko, qui pourtant est resté silencieux. Il n'a pas fait de commentaires bizarres à en l'encontre de Devinani. C'est Devin qui n'a pas arrêté de faire des interviews en disant que voilà, euh, euh, il allait pas vendre le match, voilà, il est quelqu'un de timide, voilà, il est quelqu'un que je veux frapper, c'est moi le numéro un, c'est moi le plus fort de la division, et là maintenant tu te retrouves en face de facile et tu le pousses, alors que vous n'êtes même pas encore sur le ring. Ah, ça, ce sont les actions de quelqu'un qui commence à perdre confiance. J'ai l'impression que Vassil Lomachenko est entré dans la tête de Devin Hani, alors qu'il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Comment a-t-il fait pour rentrer dans la tête de Devin Hani et de pousser Devin Hani à agir comme un gamin lors d'une un, rencontre comme ça? Tu touches ton adversaire. Alors que c'est formellement interdit. Eh ben dis donc, Devinani, tu commences à faire des actions de rageux. Alors que le combat n'a même pas encore commencé. Qu'est-ce qu'il y a Tu as la rage. Tu as vu quelque chose dans ses yeux Tu as dû le voir avec toutes les ceintures que tu portes là. Ou il te les arrache. Oh là là, si vous saviez le nombre de ceintures qui se jouent. Il y en a au moins 4, 5. Champion du monde de tout. On comprend même plus il est champion de quoi avec toutes ces ceintures. De toute façon, dans leur division de boxe, là, tout le monde est champion du monde. Tout le monde est champion du monde. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça aurait été bien que ça, il y aura Comme Mayweather il a dit, il faut qu'il y ait un nettoyage des coupes et qu'il n'y ait qu'une seule division, qu'une seule ceinture par division. Ça, c'est bien. Mais en tout cas, nous allons assister à un match d'anthologie ce soir entre Devin Hami et Vassil Lomachenko. Pour vous, qui va sortir vainqueur de ce match absolument anthologique Anthologique